The <laughs> <laughs> ta da Hahaha, <laughs> The <laughs> <laughs> Le temps des cerises, version euh... je sais plus trop, puis on s'en fout, euh, j'ai une playlist, enfin j'ai des playlists sur les thèmes, si ça vous chante vous allez faire un tour sur, sur, sur ma chaîne, et puis vous cherchez la playlist. Et vous aurez les playlists Autonomie, des playlists euh, Le Temps des Cerises, des playlists euh, euh, La Roue à madoura et puis Je ne sais qui est encore fragile, patati patata. Allez, à vous de jouer. Hein. Enfin, ça, c ça serait plutôt un boulot pour euh, je sais pas, les étudiants en musicologie, des trucs comme ça. Quoi. Enfin, ceux qui voudraient faire de la recherche à la limite, c'est une. C'est une base de données de ce que moi, je fais sur un thème précis. Et puis, euh, bah après, c'est vous qui voyez. Allez, ciao